Pour les événements significatifs de cette semaine, autre que les déplacements de la Lune, nous avons lundi, Vénus qui va entrer dans les poissons et nous avons Mercure qui va entrer dans le verso jeudi. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. La semaine passée, je vous ai parlé des conjonctions historiques qui se passent dans le Capricorne cette année, dont la plus importante est qui est entre Saturne et Pluton, qui vont travailler côte à côte cette année pour nous aider à reconstruire notre vie et la transformer. Et Jupiter sera là aussi cette année pour rendre cette transformation souple et moins perturbante. Alors c'est le moment opportun pour décider qu'est-ce que nous allons conserver de notre vie antérieure et qu'est-ce que nous voulons laisser en arrière. Je vous ai dit que l'année 2020 est un portail vers notre vie des prochaines 34 années. C'est l'année de la destruction pour la reconstruction des structures solides. Et que nous allons avoir quelque chose à perdre, quelque chose qui nous serait cher, mais que nous n'avons pas le choix que de la laisser en arrière comme lorsque le papillon laisse en arrière sa chrysalide où il vivait pendant quelques semaines. L'exemple le plus descriptif, je ne sais pas si vous avez entendu dans les nouvelles la décision du prince Harry et Meghan qui décidaient de se séparer de la famille royale. Cette décision va sûrement coûter, à, euh, coûter cher à prince Harry et Meghan, qui vont sûrement perdre certains euh, certains privilèges et avantages qu'ils avaient avant. Donc, c'est ce genre de transformation et de perte que la plupart entre vous, entre nous, dans le fond pourrions avoir. Cette semaine, dès lundi, le soleil se joint à cette conjonction historique de Saturne et Pluton pour ajouter à cette conjonction la vitalité et la motivation, ainsi que la lumière sur nos objectifs de transformation. Vénus entre dans les poissons lundi et va y baigner pendant les prochaines quatre semaines, et elle sera en exaltation. Vénus, dans ce signe, va apporter à nos relations, surtout nos relations amoureuses, la compassion, la vulnérabilité affectueuse, le dévouement et l'amour inconditionnel. Nous manifesterons beaucoup de compassion et d'empathie envers les autres et surtout envers les plus démunis et les plus vulnérables. Jeudi, Mercure entre dans le verso. Mercure, c'est l'intellect, la communication, l'échange d'informations et de communications, et le verso est un signe d'air détaché, intellectuel de nature, original, voire surprenant dans son, origi... Pardon, dans son originalité. Rappelez-vous qu'il est gouverné par Uranus aussi. Il est aussi indépendant, imaginatif, intuitif et innovant. Avec Mercure dans l'énergie de ce, ce signe, les idées nous trotteront dans la tête d'une manière constante, jusqu'au point qu'on pourrait les oublier par la suite, car une nouvelle idée pourrait nous venir à la tête. Alors, il serait recommandé de noter ces idées dans un cahier que vous pourriez nommer, par exemple, « Mercure était dans le verso ». Des idées originales, « Outside the box » nous viendrons à la tête. Alors, notons-les, on ne, on ne sait jamais quand nous les exécuterons. Mais aussi, avec Mercure dans le verso, nous serons très vite à contredire les autres et offrir des perspectives différentes des leurs. Les débats intellectuels aussi seront favorisés durant euh, cette période. Alors voici le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque site. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 13 au 19 janvier 2020. Lundi avant 15h pour l'Europe, la même ambiance du dimanche continue. Lundi, mardi et mercredi AM pour le Québec. Et lundi après 15h, mardi... Et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge, votre signe. Votre gouverneur Mercure est dans votre cinquième maison maintenant, conjoint au soleil. Votre intellect sera aiguisé et votre réflexion s'ajoute à votre créativité pour créer des beaux œuvres et des belles communications verbales et écrites. Des énergies très convenables pour les réunions et les négociations avec votre magnétisme personnel, vous pourriez convaincre les plus obstinés des têtes. Vénus est dans votre septième maison pour y apporter aussi beaucoup d'harmonie euh, à vos relations. Vous vous exprimerez avec brio et vos idées impressionneront vos interlocuteurs. Vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles inattendues, qui vous apportent beaucoup de joie. La chance vous sourit, chère Vierge, profitez-en. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe. La Lune sera dans la balance. Votre deuxième maison, vous aurez des dépenses importantes à faire, soit dans un projet lucratif que vous aviez lancé et qui exige des dépenses nécessaires, ou un projet transformant une passion en une profession, ou simplement des dépenses qui sont pas vraiment nécessaires, mais qui seraient pour vous divertir et pour avoir du plaisir. Donc, attention aux dépenses impulsives. Des communications aller-retour seront aussi nécessaires pour faire avancer votre journée, vos tâches ou votre projet. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe. La Lune sera dans le scorpion, votre troisième maison. Vous avez une capacité de voir les choses sous un angle différent, ce qui peut conduire à des idées originales et à des percées peut-être. Des rencontres fortuites avec d'autres sont possibles, mais les relations d'amitié nouées durant cette période risquent d'être de courte durée. Réfléchissez bien avant de faire des déclarations audacieuses et revérifiez et planifiez vos voyages. Évitez de prendre des décisions spontanées ou d'accepter des choses impulsivement. De plus, des événements inattendus pourraient avoir lieu qui pourraient perturber votre fin de semaine, comme une panne de voiture ou une panne de votre imprimante ou du Wi-Fi, ce qui pourrait vous stresser un petit peu. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Vierges. Je vous demande votre soutien de la chaîne